Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment entretenir ces chaussures et comment les nettoyer quand elles sont pleines de boue. Le problème c'est qu'aujourd'hui mes chaussures elles sont propres, donc on va aller remédier à ça tout de suite, c'est parti. Première étape, trouver de la boue. Là c'est un peu sec. Mmh. Un petit peu là, mais je suis sûr qu'on peut trouver mieux. Voilà, de la bonne bouillasse comme on l'aime. Mes pauvres petites chaussures qui étaient toutes propres vont l'être beaucoup moins dans 3, 2, 1, hop Et merde Voilà On fait ça bien Tac Tac, tac, tac Impeccable Voilà Là, je pense qu'on peut faire difficilement plus crado. Donc la première technique pour nettoyer ces chaussures, eh ben c'est tout simple, c'est la technique du bourrin Et la technique du bourrin, c'est quoi Eh ben, c'est de sauter dans l'eau Voilà, tout simplement Tac, tac, tac ouais, C'est pas pour rien que je suis en short de bas. Hein. Voilà, ça c'était la première technique du bourrin Maintenant il va falloir retourner salir ses chaussures, c'est parti Bon voilà, la technique du bourrin, chaussures toutes propres hein, Peut faire difficilement mieux mais du coup, round 2 pour la boue, c'est parti, hop, tac, tac, tac, c'est parti, wow. voilà, on graisse a, on a, on a bien ça, hein. oh là là, c'est bon ça, petit cochon, bon voilà, ça y est, chaussures pleines de boue, maintenant, on va retourner à la maison, parce que c'est ça qui vous intéresse, je pense, le plus, c'est de voir comment les nettoyer au mieux, quand on revient à la maison. Parce que oui, il faut le faire tout de suite. Faut surtout pas attendre que la boue sèche. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Allez, à tout de suite à la maison. Voilà, on est de retour à la maison avec les chaussures qui sont bien crado, Et donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je nettoie mes chaussures tout de suite après être rentré de sortie, de trail ou dès qu'elles sont sales en fait. Alors du coup, première étape, mouiller les chaussures et enlever un maximum de boue qu'on cuisse. Ensuite, on enlève la semelle et pareil, on rince au jet. Deuxième semelle, on rince au jet. Tac. Donc ça, des deux côtés. Et ensuite voilà bon c'est comme comme je viens de les, de les, de les mettre euh, enfin comme il vient d'avoir de la boue ça n'a pas eu le temps de sécher donc ça part très très facilement donc c'est super maintenant s'il si en reste brosse souple donc avec des poils souples et là donc on mouille, on mouille, on mouille, on mouille et on frotte. Sachant que le plus chiant, c'est entre les lacets ici. C'est là qu'il en reste le plus souvent. Et on finit en rafant un coup. Et voilà, les chaussures sont toutes propres c'est nickel c'est parfait et maintenant je vais vous expliquer comment les mettre à sécher quels sont mes conseils pour vous les, les faire sécher le mieux possible le plus rapidement possible sans les abîmer c'est parti voilà et ben moi je les mets à sécher tout simplement dehors si c'est possible s'il si n'y a pas trop de soleil parce que le soleil va attaquer les tissus et va réduire la durée de vie de votre chaussure ça va durcir les tissus ça va les abîmer essayez de mettre un t-shirt pendant très longtemps au soleil vous allez voir il va décolorer et ça va l'abîmer il va se enfin voilà les, les tissus n'aiment pas être trop au soleil alors je vous expliquerai pas pourquoi, hein, je suis pas tissutologue mais euh, du coup voilà c'est ça ils n'aiment pas trop être au soleil et donc je vous recommande de les mettre à sécher dehors comme ça euh, si du coup il n'y a pas énormément de soleil et si vous devez ne pas les mettre trop longtemps si elles sont trempées comme ça, ça va mettre très longtemps à sécher et bah, forcément ça va devoir être très longtemps au soleil donc à terme vos chaussures ne vont pas aimer maintenant la meilleure solution pour faire sécher vos chaussures c'est de mettre du papier journal dedans, ça va absorber toute l'humidité qu'il y a dedans, et ça, votre chaussure va apprécier quand elle va sécher beaucoup plus vite. Maintenant, vous, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas le journal chez vous, et ben vous pouvez toujours mettre dehors comme ça, si c'est votre seule solution. Si vous avez une source de chaleur comme une cheminée, un radiateur, et que vous avez besoin d'utiliser vos chaussures rapidement derrière, vous pouvez remettre vos chaussures dessus. Maintenant, il faut savoir que du coup, leur durée de vie va être amoindri donc euh, voilà c'est avantage inconvénient maintenant si vous avez la possibilité si vous avez plusieurs paires de chaussures comme moi eh ben vous faites, euh, vous, faites euh, vous faites sur une sortie vous faites vous alterner les paires de chaussures eh ben vous les faites sécher tranquillement dans la maison et ça va sécher et maintenant ça va être beaucoup plus long et après bonjour les odeurs aussi au bout d'un moment si c'est trop long euh, le temps de séchage donc pourquoi je vous disais qu'il faut nettoyer tout ça, vos, vos chaussures très rapidement eh bien, la, la raison principale c'est que euh, les tissus vont euh, sécher avec la boue et le mèche ne va pas aimer du tout le fait d'avoir la boue qui va durcir sur lui. Et du coup, quand vous allez devoir l'enlever, si vous voulez nettoyer vos chaussures, au bout d'un moment, vous allez forcément les nettoyer, enfin j'espère, et ben, vous allez devoir frotter plus fort avec une brosse, avec à des poils un petit peu plus durs. Et donc le tissu, enfin les, le mèche, ne va pas aimer du tout et vous allez abîmer votre chaussure beaucoup plus rapidement que prévu. Voilà donc euh, ça c'est quelque chose que je vous recommande pas du tout de faire, et, euh, si, euh, si vous avez la possibilité, nettoyez les tout de suite, même si je sais très bien qu'en rentrant de sortie on a souvent la flemme, on n'a qu'une envie c'est de se poser, d'aller prendre la douche et de passer à autre chose, mais prenez ce temps là, faites l'effort de les nettoyer tout de suite, elles vous remercieront et elles seront du coup avec une durée de vie qui sera bien plus longue, donc je vous recommande de le faire tout de suite. Voilà, bah écoutez, c'était mes conseils pour euh, entretenir vos chaussures du mieux possible quand elles sont euh, un petit peu boueuses. Maintenant, euh, à l'heure où je tourne cette vidéo, on se tourne vers les beaux jours, donc on devrait avoir un petit peu moins de boue, et c'est tant mieux, parce que c'est pas ce que je préfère. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que vous avez, cette vidéo vous a plu, que, si, ça, si ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le me mettre dans les commentaires. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François, bye bye